Je pense à toutes les personnes que tu, tu as piloté, pas, pas coaché, mais euh, je pense que c'est le sujet de l'hypersensibilité. Okay. Je pense que tu donnes beaucoup et euh, généralement on se retrouve beaucoup. Hein, même Alnor voilà. qui était ma, ma responsable de formation. Enfin voilà, on est toujours dans ce dialogue. Bah là c'est lancé du coup. Euh, voilà. alors, je regarde juste le. Là, là ça y est, on est en, en live. Euh, je vais te présente. Okay. Un quelques instants, je regarde juste sur le groupe Facebook si le, le live a démarré. Ouais, c'est bon, je vois que le live a démarré depuis 30 secondes, ça va se connecter. Super, bonjour à, à tous, euh, je suis vraiment ravi de, euh, de vous voir. Alors, peut-être que vous regarderez ce live un peu plus tard. Vous pouvez mettre en commentaire, nous on voit directement euh, les commentaires qui s'affichent aujourd'hui, je suis vraiment content, content de, de faire cette interview. Alors, comme tous aussi, bien entendu, mais là, c'est parce que je suis avec Pierre Colsonnet, Pierre Colsonnet qui est un... Un tout premier du programme euh, du programme High Performer Academy, un tout premier à être rentré dans l'académie de la performance. Et là, ça me fait vraiment énormément plaisir de le revoir quasiment deux ans après euh, après avoir travaillé ensemble. Donc ensemble aujourd'hui avec Pierre, je pense que euh, voilà, vu que moi je le connais, je suis encore sur les réseaux sociaux et, et vraiment Pierre, euh, bah je, je vais tourner l'écran, les gens vont te découvrir. <rire> après, au passage, tu, tu <rire> tes réseaux sociaux. Ça me... Ça me, euh, tu m'inspires beaucoup et euh, là je pense que tu es un exemple en termes de double projet, d'incarner la dépolarisation au quotidien et d'avancer quoi qu'il arrive, euh, voilà, vers tes rêves et tes visions. Donc Pierre Colsonnet, sportif de haut niveau euh, en BMX, euh, tu es le premier, je pense, à avoir fait là une figure. Tu me diras après, le, tu me diras le, le nom de cette figure au, au Festival International des Sports Extrêmes. Et mmh. euh, voilà, aujourd'hui, à côté, bah, photographe, euh, etc., qui, qui avance vers ses rêves et ses visions. Allez, je partage l'écran, on va découvrir ton visage tout de suite. Salut Pierre <rire> Salut <rire> tout le monde, euh, salut Pierre <rire> Bon, comment vas-tu Pierre euh, depuis euh, depuis ces... on est parti pour aller 30 minutes ensemble. Euh, comment vas-tu depuis ces... Maintenant, un an et demi, qu'on avait fini, euh, peut-être un an et demi, presque deux ans, qu'on a fini de, de bosser ensemble. Enfin, un an et demi, je pense. Comment, comment vas-tu depuis bah, Écoute, ça va. Euh, j'ai traversé énormément de choses euh, dans ma vie perso, pro, sportive. Et, euh, et ouais, c'était assez mouvementé, mais j'ai pu traverser pas mal de tempêtes. Et en ressortir euh, avec du triomphe et encore plus de, de patates, même si, euh, même si les événements peuvent sembler euh, insurmontables. Mais euh, non, il y a, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en trois ans, en un an et demi, pardon. Et euh, ouais, je pensais pas que ça allait me suivre encore aujourd'hui, et ça me propulse. Hein. C'est toutes ces zones positives, tout, tout cet enseignement là qu'on qu a eu ensemble, c'était non, c'était mortel, c'est mortel, et, euh, et ça me suit encore aujourd'hui, quoi. Ouais, ça, c'est top. Et justement, alors du coup, si vous connectez, euh, là, je vois qu'il y a trois personnes en live, posez des, des questions ou mettez coucou dans le dans le chat euh, que je puisse euh, voir au fur et à mesure. Pierre, euh, toi, pour euh, un sportif qui est... Euh, Aujourd'hui, le, le but, c'est vraiment que ce soit un hein, toi qui, qui se transmette et, et, et qu'on inverse un peu les rôles. Euh, mmh. Aujourd'hui, allez, on, on revient deux ans en arrière. Tu as un sportif qui a... Son rêve qui est de rentrer, de faire une, une, une figure, de rentrer dans l'histoire. Je me rappelle c'était la discussion qu'on avait eue. Et ouais. à côté qu'à son double projet qu'il l'appelle une autre passion à côté. Est-ce que déjà la première question que je dois te poser c'est est-ce qu'on peut cumuler le sport d'un côté et développer une passion et que ce soit sain pour créer son, bah pour, pour être pour s'épanouir. Bah, je pense que tout est possible euh, moi depuis que je suis relativement jeune j'ai toujours été euh, sur euh, plusieurs plans parce que euh, voilà comme on dit euh, j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier et, euh, et j'essaie de me donner un maximum de chance euh, pour euh, bah, m'accomplir au final hein. j'ai pas envie de me, me sentir spécialiste et expert dans un domaine mmh. euh, pour que euh, un jour euh, bah, peut-être que euh, ce plan là marchera plus et je me retrouve sans rien et effectivement, euh, ça a toujours été ma bataille. Hein. Quand j'avais 17 ans, j'ai voulu bah, avoir le sport euh, en BMX Race. Donc J'étais junior, je voulais passer ma saison euh, pour arriver sur un objectif de devenir bah, top niveau français. Et euh, bah, en parallèle, j'avais le bac et j'avais aussi un projet euh, de sauter entre deux tours en BMX. Et ça, ça a toujours été dans mon ADN. Et j'ai mené les trois projets euh, sans, sans souci. Et aujourd'hui, bah, c'est encore le cas en tant que sportif dans le BMX freestyle. J'ai été responsable de club sportif pendant trois ans et depuis, bah, je me suis aussi euh, remis sur un troisième projet qui est venu. Bah, quand on en a parlé, hein. ouais. euh, c'était la photographie. Voilà, c'est quelque chose qui était venu euh, comme ça de nulle part parce que j'ai réussi à transformer, on va dire, euh, bah, un moment de ma vie où j'avais mon ligament croisé qui était euh, ouais, en Y. Euh, il fallait que j'optimise ce temps-là, et, et, et ben, j'ai pu passer d'un stade dans ma vie où j'étais très obtus sur le sport, parce qu'il n'y avait que ça qui comptait, parce que pour moi, mon identité, c'était le vélo. Et si je n'avais pas le vélo, je me sentais comme euh, con, quoi. Tu vois, je me dis « merde, ben, tu plus sur ton vélo, tu plus personne », et, et en fait, il fallait reconstruire cette identité-là en disant « ok, que tu sois sur le vélo ou ailleurs, tu restes la même personne ». Tu as acquis de l'expérience, tu as acquis des valeurs, tu as acquis des projets, des idées, des rêves. Et tout ça, ce n'est pas dans ton vélo, ce n'est pas ailleurs, c'est là et là. Tu vois. Et tant que tu as ça, et ben justement, il faut que tu puisses le, ben le, le préserver, en fait. Parce qu'il y a des choses qui, qui ont toujours été en toi. Et, et, et pour moi, la photographie, ça a commencé quand j'avais, on va dire, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. C'était vraiment la création de contenu, savoir comment je me mets en valeur. Euh, de base, je me filmais pour euh, bah, évoluer dans mon sport, analyser chaque mouvement, et, et au final, euh, je m'en servais pour progresser, et, et c'est quelque chose qui m'a permis bah, de, de, de me mettre en scène quelque part, parce que bah, j'aimais bien me voir rouler, ce n'était pas par égocentrisme, ce n'était pas par, euh, par égoïsme ou ce que tu veux, c'était vraiment d'un aspect purement technique de base, et, et au final, j'ai voulu bah, assembler tout ça pour en faire quelque chose d'assez euh, scénarisé et qui transmette une émotion. Ouais, et, aussi... et, et depuis ce moment-là, voilà, j'ai réussi à, à transcender du coup cette passion de créer du contenu, au final, de montrer qui je suis aux gens, ce que j'aime faire, de quelle manière, et ça s'est retranscrit aussi bah, dans le sport, dans mes projets personnels, professionnels, voilà. J'ai quelque chose à montrer, j'ai un message à passer. Et ça, ça a toujours été ma, ma mission, au final, que j'ai pu redécouvrir encore une fois, euh, quand voilà il y a, y a un an et demi, quoi. Et dit voilà je, je pense que j'ai envie d'aller dans la photographie parce que ouais. c'est un milieu qui me plaît ouais. c'est un milieu qui, qui permet de passer un message ça va de pair avec le sport et, et aujourd'hui bah j'ai arrêté mon travail euh, pour me consacrer à, à ça tout simplement et je pensais pas que ça allait être une vraie vraie voie professionnelle et c'est possible du coup en parallèle du sport parce que bah, j'ai réussi à accorder mes valeurs dans la photographie mmh. dans le milieu professionnel et dans le sport Ok, on va, on va peut-être en reparler du coup un peu plus loin du, du, des valeurs parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Et avant ça, moi j'ai relevé quelque chose que tu as dit et qui je pense beaucoup de sportifs peuvent s'identifier à ça. C'est-à-dire que toi, avant tu avais ta casquette de sportif, ton identité c'était « je suis un sportif » et en mode « ah, je peux pas faire vraiment autre chose parce que bah, je suis que mais ça ». Totalement, j'étais obtus. Ouais, on a et beaucoup de sportifs comme ça là, qui bah, peut-être vont regarder cette vidéo et, et se disent euh, « ouais mais… » En fait, ben moi, je ne fais que du sport, mais si je lâche le sport, il ben, y a un peu de peur parce que euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et toi, du coup, euh, tu peux voir qu'aujourd'hui, tu peux être sportif, mais tu pas que ça. Je me suis longtemps caché derrière le vélo, mais vraiment, depuis que je suis très jeune, euh, j'ai du mal à bah, m'accorder un petit peu avec les gens de mon âge, en fait, hein, parce que mm. j'avais vraiment euh, une vision différente, une mission différente, et je me sentais toujours à part parce que je voulais me sentir différent. Et pas mélanger et du coup bah, c'est pour ça que je choisi le bmx parce que c'était un sport encore une fois qui était différent mais euh, quand quelque chose n'allait pas ou quand j'avais plus d'idées plus d'inspiration c'était le vélo tu vois j'ai toujours été très obtus sur ça euh, dans tout mon parcours de lycéen de, de, de tout ce que tu veux même à la fac euh, une hygiène de vie mais je voulais être au carré au carré, c'est-à-dire que je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne fumais pas. Euh, même dans mes relations, c'était tout tourné autour de ça parce que j'avais cette soif de réussite et je voulais faire aucun faux pas. Et ça ne m'a pas forcément réussi puisque bah, je ne me suis pas fermé des portes, mais euh, à vouloir être trop spécialiste de quelque chose, eh bien, on se freine aussi. On se freine aussi parce qu'on ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de s'aérer, de s'oxygéner, de changer les idées. Et moi, chaque fois qu'un pote me proposait un week-end, euh, bah, viens, on sort, on va se balader, on va, si on va ça, je me dis, putain, non, c'est du temps, je pourrais m'entraîner, du temps que je pourrais optimiser, optimiser, optimiser. Et à force de vouloir suroptimiser son temps, on oublie de vivre. Et ça, ça, j'ai réalisé quand je me suis blessé, euh, mmh, parce que, bah, je me suis dit, merde, ben ouais, et, et gros, tu, tu, tu fais ça, es, tu es le BMX, mais le jour où tu, tu n'as plus le BMX, tu es qui? Et ça, Beaucoup de sport. Ça, ça m'a mis une espèce de claque, mon pauvre. Et ça, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais pour me rattraper Et, et c'est à partir de ce moment-là où bah, je me suis dit, bah, de toute façon, t'es niqué, tu peux pas bouger, tu fais quoi Voilà. Et bah là, je me suis dit, bon, bah, j'ai acheté un appareil, bon, bah, je vais sortir de faire la photo, etc. Et je me suis ouvert. Et euh, bah, c'est aussi là où j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, Jeanne, et, et, et où j'ai pu m'accorder plus de temps. J'ai pu m'accorder plus de temps, non pas par choix, mais par contrainte, que je me dis, bah, de toute façon, il faut que tu, tu sors de tout ça. Et bah, je me suis ouvert de nouvelles perspectives que je ne pouvais pas me permettre, parce que je me suis dit, ok, ça sera une perte de temps, je me déconcentre, je vais dans, dans toutes les directions, à droite, à gauche. Et, et en fait, euh, penser de manière obtue, c'est euh, à la fois bien, parce qu'on reste concentré, mais à vouloir être trop focus, euh, on finit par perdre sa concentration, son énergie. Parce qu'on compte sur une seule chose, et justement si on tire sur plusieurs tableaux parce qu'on est soi non pas parce qu'on se dit c'est bien parce que le voisin l'a dit etc c'est pas être opportuniste mais c'est dire ok euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui c'est que j'ai envie de devenir <rire> simplement et, euh, et là bah, voilà, de manière complètement désintéressée je me suis lancé un peu sur la partie audiovisuelle à pousser un petit peu par passion et, euh, et de fil en aiguille bah, je me suis battu pour chaque millimètre et chaque millimètre m'a rapproché un peu plus de quelque chose bah, qui me plaisait au final tu vois est-ce qu'un jour je pourrais être photographe professionnel Est-ce qu'un jour je pourrais être ci Est-ce que je pourrais être ça Je me suis toujours mis dans la tête cette idée de ça reste une possibilité, tu n'as aucune prétention, mais tu le fais de telle manière à, euh, comme si tu y étais déjà, euh, comme si tu t'y projetais. Et en fait, à chaque fois je me projetais, euh, quand j'étais à l'entraînement en vélo, euh, je me projette sur une finale, je me projette sur un truc, etc. Comme si j'étais. Je me mets en condition sans arrêt. Et bien, bah, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais des compétences dans ce domaine-là. Je me suis toujours dit, j'ai pas de compétences créatives. Euh, j'ai toujours envié les gens qui savaient dessiner. Tu, vois, tu te dis, putain, il a un truc dans la tête, le mec, il peut dessiner ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il a de l'or dans les mains, le gars. Il a un potentiel créatif. Je me suis jamais considéré comme créatif, jusqu'à ce que je me laisse le temps de faire en sorte que ce potentiel se réveille en moi, tout simplement. En pratique, en, en m'ouvrant, en, en, en prenant du recul. Et la photo, pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis à la fois de prendre du recul, de m'oxygéner, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, et, euh, et partager du temps avec d'autres personnes. Et, et ce temps-là, il est précieux pour se ressourcer et reprendre de l'élan. Voilà, tout simplement. Et justement, du coup, euh, bah là, pour des sportifs qui peuvent se dire « Ouais, mais attends, si je fais autre chose en plus de mon sport, euh, du coup, je vais être moins concentré ». Et euh, une peur qui revient souvent. Toi, comment du coup le, le fait de concilier euh, bah, ta passion qui est la photo plus ta passion qui est le vélo, est que, euh, quel résultat ça, ça a pour toi aujourd'hui Alors, ça n'a pas de résultat euh, pas matériel, mais je ne saurais pas comment t'expliquer. En fait, c'est euh, tout est dans le processus en fait, parce que c'est dans le processus de devenir de euh, mmh. la personne qu'on a envie d'être, de se dire OK, est-ce que je me sens complet voilà. Mmh. Euh, j'ai eu longtemps cette comparaison de, de, de tout ce que tout le monde veut être, c'est-à-dire un couteau de cuisine, tu vois, qui, qui coupe bien, qui coupe bien, tu vois, mais il sert qu'à couper. Et moi, j'ai du mal à accepter, à me dire, ok, j'ai toujours voulu être le meilleur, j'ai voulu toujours être dans, dans le top, être sur le podium, etc. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être le meilleur Parce que si tu veux être mmh. le meilleur, tu dois tout laisser tomber, mmh. oh, je rappelle. mais vraiment pour faire des sacrifices, et le sacrifice serait énorme pour moi de laisser de côté ce que j'ai commencé à construire et à bâtir, tu vois. J'ai accepté mmh. le fait que je ne serai jamais le meilleur, mais ça ne veut pas dire que je suis mauvais, c'est-à-dire que je suis bon sur plein de domaines. Je suis un couteau suisse, et à partir du moment où j'ai réussi à accepter ça dans ma tête, je me dis, peu importe ce qui se passera dans ma vie, peu importe le résultat, je me construis. Et, et c'est compliqué pour un sportif d'avoir d'autres perspectives que le sport, parce que mmh. C'est à partir de ça que tu construis ton identité, que tu fais ton réseau, etc. Et moi, j'ai réussi à avoir vraiment une vision encore plus globale, en me disant, ok, je ne serai peut-être pas le meilleur, parce que je sais ce que ça implique. Je sais ce que ça implique, même si c'est un rêve, mais je peux exceller dans d'autres domaines et avoir une approche différente. Non pas en me concentrant sur une chose, avoir quelque chose de linéaire, mais je veux quelque chose en arborescence. En me disant, j'ai plusieurs possibilités. Et c'est moi qui ferai mon choix de, ok, à partir de tel moment, je me concentrerai peut-être un peu plus sur ça, un autre moment, un peu plus sur ça. Et j'avancerai sur plein de tableaux. Et quand j'arriverai au moment de ma reconversion professionnelle, je me dis, bah voilà, le sport, c'est fini pour toi, bon, bah, faut... bah, j'aurai le choix. Je ne me retrouverai pas sur le carreau en me disant, bah, euh, ouais, c'est bon, c'est fini, maintenant on se penche sur, euh, ah, bah, je vais devenir photographe, ah, bah, il faut que je prenne encore une formation, un truc, hein, si, ami... mm. euh, j'ai envie d'anticiper, et j'anticipe toujours. Et, euh, et En fait, je construis mon écosystème parce que chaque sportif a son expérience, chaque sportif a euh, des valeurs, une mission, une personnalité, euh, on a tous quelque chose en nous qu'on ne soupçonne pas forcément, hein. on se dit toujours eh, « je ne suis pas fait pour ça », mais en fait non, c'est une question de conviction, une question de vision. Et, et en fait, moi j'ai eu la vision de, de vraiment me construire de manière assez complète et devenir un couteau suisse, performant, pas juste un couteau suisse avec euh, un petit couteau qui, qui coupe euh, Kulbert, tu vois. -à -dire que le beurre, c'est-à-dire que c'est un outil que tu peux affûter en fonction de tes besoins. On a tous un potentiel. Et, et moi, j'ai compris que je ne rentrais pas forcément dans une case, mais je rentre dans plusieurs cases. Parce que si je cherche à rentrer que dans une case, à, de, à devenir un, un couteau de cuisine, c'est une partie de moi tu vois, que je laisse de côté, et ça, ça me serait insupportable. Ça me serait insupportable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai construit euh, depuis un an et demi, hein, de, depuis que, que je t'ai rencontré, ça, ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge et je me construis dans le sport et je me dis voilà, bah, je ne serai pas champion du monde peut-être que ça peut arriver hein, on ne sait jamais, je ne me dis pas c'est quelque chose que je bannis mais okay. euh, ce n'est pas une fin en soi pour moi ce n'est plus une fin en soi parce que je me dis ok, j'ai envie d'exister autrement différemment euh, de la partie fédérale où, voilà, mmh. je, je, je crée ma case mmh. et mmh. Euh, pour moi réussite euh, ce n'est pas forcément quelque chose de quantifiable ce n'est pas le nombre de diplômes que tu auras eu euh, c'est pas le nombre de, de coupes c'est en fait c'est le sport te permet de te construire quelque chose de suffisamment solide pour encaisser les coups et te dire il y aura toujours quelque chose derrière c'est ce qui m'a permis de dire ok est-ce que j'arrête mon travail et je me concentre sur le sport et sur mes autres projets ou pas parce qu'il faut avoir le courage tu vois de faire ce genre de choix mmh. et au vu du coup des circonstances des, des, des événements que j'ai que j'ai subi euh, le sport la vision tout, tout ça en fait le fait de se projeter me rassure, simplement. Et c'est vrai que si j'avais que le vélo et que je rencontre n'importe quoi dans ma vie, tu vois, qui peut me freiner, je pourrais m'arrêter qu'à ça et, et ça sera très dur de rebondir parce que tu dis, ok, il y a le sport, mais bon, il bah, faut manger, il faut remplir le faut qu'est-ce que tu fais après, tu vois. Moi, je pense déjà à l'après alors que j'ai même pas commencé. Alors peut-être que je fais les choses à l'envers, mais moi, c'est une manière qui, qui, qui me rassure, de me dire, j'anticipe les choses. Et peu importe où je vais, je sais que je ferai les bonnes décisions parce que j'ai appris à m'écouter et à savoir vraiment quelle est la mission que je me suis donnée qu'est-ce que je veux et ça c'était dur parce qu'avant que je te rencontre je savais plus ou moins ce que je voulais tu vois je me suis dit, bon j'avais bien un petit peu le, la notoriété la fame euh, vouloir construire une entité de sportif qui réussit mais je me dis ok je réussis je réussis je réussis mais le jour où tu réussis plus qu'est-ce que tu as derrière qu'est-ce que tu as derrière tu peux être un champion du monde c'est une fin en soi et je rêverais tout le monde le rêverait mais qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux et euh, de plus intemporel. Hmm. Parce qu'un titre, ouais. au final, ce n'est pas la chose qui m'a le plus intéressé, alors que c'est quelque chose que je me suis construit, une idéologie, en me disant, c'est ça la réussite. Mais en fait, pour moi, la réussite, c'est, euh, chacun se la construit à son image, en fonction de ses besoins, on se construit son, son écosystème. Et, et au final, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps. Et c'est pour ça, du coup, ce que j'ai fait au FIS, mon objectif n'était pas de gagner. C'était de marquer les esprits ouais, pour me pense. construire encore une idée, euh, une, une image de marque, une, une patte, tu vois, que les gens retiennent. Parce que je ne veux pas que les gens retiennent que j'ai gagné. C'est pourquoi, pourquoi j'ai fait telle chose. Et c'est ce pourquoi-là que euh, je veux mettre en avant tout le temps sans arrêt euh, dans mon projet photographique, dans le BMX, dans enfin, pourquoi je fais ça. Ouais. Et après vient euh, le quoi, la finalité. Et c'est ça qui va rester intemporel. C'est les valeurs, c'est les raisons pour lesquelles tu fais du BMX. Je ne fais pas du BMX pour aller chercher les titres. Je fais du BMX pour chercher à me dépasser, pour euh, mettre en avant quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux réussir dans le sport et que tu as, pas une certaine influence, mais voilà, une certaine crédibilité, ça te donne un outil où les gens vont pouvoir t'écouter et te dire « Ok, euh, tu peux aider des gens, tu peux être de bons conseils, tu peux mettre un réseau en place. Et si tu restes je ne vais pas dire personne, parce que personne n'est quelqu'un, on va dire, à part soi-même. Mais euh, pour moi, réussir dans le vélo, d'une quelconque manière, ça va être un outil pour moi euh, de transmettre un message, une vision, des valeurs, etc. Voilà, c'est ça ma mission. Faire en sorte que les gens puissent euh, réceptionner tout ce que je ressens, en émotions, en idées, en tout ce que tu veux, mais vraiment voilà, partager du positif et, et, et, et des valeurs fortes. C'est essentiellement pour ça que je fais du vélo. Et c'est pour ça que je fais aussi la photographie et la vidéo. Parce que c'est à travers l'audiovisuel que je vais pouvoir transmettre aussi des émotions. Et ça, c'est vraiment la mission que j'ai réussi à découvrir il y a un an et demi. Et c'est pour ça que j'ai complètement déconstruit cette notion de, de, de, de... pas de réussite sportive, mais de, de... quelle est la fin en soi de gagner un titre Si mmh. gagner un titre, c'est juste gagner un titre, pour moi ça ne m'intéresse pas. Mais gagner un titre pour parler, pour transmettre un message, pour... voilà. Je, je, je sais pas, c'est au fond de moi, tu vois, mais c'est s'en servir. Se servir d'une réussite pour accéder à quelque chose d'encore plus haut, tu Oui, euh, là, quand tu me parles, c'est vrai que ça ça fait, ça résonne beaucoup. Là, on sent, enfin, je sens vraiment, quand tu parles, que tu es connecté à ta mission. Euh, et, et du coup, je veux venir sur euh, le fait qu'on bah, voit que c'est transmettre, connecter, transmettre des émotions. Euh, et moi, je me rappelle encore de cette conversation, en fait, euh, la veille ou l'avant-veille du, du, du FIS, ou euh, quand tu m'en tu t'as envie d'être qui Et toi, tu me dis, je veux être quelqu'un qui rentre dans l'histoire, quoi. Et, et finalement, de voir que bah, tu l'as fait, quoi. Et, et, et c'était ça qui, c'était ça qui te, euh, c'était ça, je pense, qui t'animait Ma satisfaction, ouais. Les points que t'allais faire ou pas, quoi. C'était voilà, rentrer dans l'histoire et, et, et faire une différence. C'est ça. Et, et donc des, des sportifs euh, qui coups après les titres etc toi tu vois tu et qu'on peur du coup euh, tu vois des, des peurs d'échouer mais si j'ai pas mon titre je vais être malheureux euh, tu pourrais leur conseiller euh, mettez dans le chat d'ailleurs je vois que ça se connecte petit à petit mettez si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu pour pierre euh, j'avais mis 20 heures normalement en fait c'était 18 heures. j'avais confondu 6 et, et, et 8 donc mettez des questions si vous prenez en live sur ce que vous entendez sur cette notion peut-être de, de double projet sur euh, de, de cette mission à travers le sport et là, aujourd'hui, ouais, imagine tu as un sportif qui a un peu peur de ne pas réussir d'avoir son titre. Ce serait quoi le premier conseil que tu pourrais lui donner qui qui viendrait à l'esprit comme ça Je pense que ce serait déconstruire le terme de réussite. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie derrière Pourquoi Vraiment, mais tous les jours, je me réveille tous les jours en me demandant pourquoi je fais telle chose. Et, euh... Et c'est ça en fait l'intérêt, parce que c'est gagner un titre pour paraître Mieux auprès des autres pour avoir de la notoriété, de la fame, euh, du succès, avoir un palmarès, avoir quelque chose à présenter. Voilà, je suis quelqu'un parce que j'ai eu ce titre. C'est exister pour le processus euh, du titre ou c'est exister justement simplement pour avoir le titre. Et comme tu disais, c'est être, faire, avoir. Mm. Est-ce est que le titre c'est pour avoir ou est-ce que c'est pour être Et ça, ça, ça fait la différence parce que quand c'est pour l'avoir, quand on n'a pas le titre, c'est compliqué parce qu'on connaît le facteur de risque on connaît les sacrifices mais si on le fait pour l'avoir on se dit putain ça y est on a eu le titre et maintenant on fait quoi voilà c'est ça quand, quand j'étais junior en BMX Race euh, et que je voulais passer dans la catégorie top top niveau catégorie élite quoi euh, j'en ai traversé des choses et, et c'est vrai que la fin la fin que je m'étais donnée c'était devenir élite c'était l'avoir tu vois et quand j'ai eu ce titre Enfin, ce titre, cette... Euh, voilà, quand, alors, je suis allé dans cette catégorie. j'étais là, en mode, bah, putain, bah, c'est juste ça. C'est juste ça. J'ai balbutié, j'ai rêvé, je me dis, putain, tout ça pour ça, c'est bon, tu l'es, et maintenant, on va où On fait quoi La déception. Je ne vais pas dire la déception, parce que j'ai atteint mon objectif. Mais je ne me projetais plus, en fait. Okay. J'ai atteint mon objectif, mais je ne savais pas comment... Maintenant, une fois que tu y es, comment tu vas aller performer Comment tu vas aller au-delà Parce qu'en fait, c'est complètement exponentiel. Une fois que tu as quelque chose que tu fais, enfin, si tu fais quelque chose pour en avoir, il faudra forcément surenchérir à un moment donné. Parce qu'acquérir quelque chose et rien en faire, la, la, frustra la frustration que tu as derrière, elle est phénoménale. Parce que tu dis, tu as l'impression que tu as fait tout ça pour rien. Parce que ce n'est pas comme si c'était juste quelque chose de mat matériel, mais j'en ai rien fait. J'en ai rien fait parce que je me suis rendu compte, bah, je n'avais pas forcément de, de, de poursuite professionnelle derrière. Le risque que je prenais pour m'entraîner, le facteur financier qui était conséquent, parce qu'il fallait se déplacer sur le championnat du monde maintenant que tu étais élite. Championnat du monde, championnat d'Europe, etc. Il fallait avoir un suivi euh, financier, médiatique, tout ce que tu veux, mais tout ce dont tu rêves, mais la finalité qu'il y a derrière, c'est vraiment le plus intéressant parce que tu atteins ce stade-là et que tu te reprojettes derrière. Une fois que tu as atteint un objectif, il faut s'en redonner. Et moi, en fait, bah, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me dire « j'arrête la race ». Parce que j'estime avoir fait mon travail, j'ai fait mon job. Il faut savoir dire « stop » à un moment donné, ça faisait 17 ans que je faisais du BMX Race. Mon okay. rêve, c'était ça. Et je ne me reprochais plus dans euh, la performance bah, dans cette catégorie-là. Puisque bah, je me dis « bon, bah, j'ai réussi à le faire, dans les pires conditions. » Je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire mieux. Je me dis « voilà, je passe à autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. » Alors j'aurais pu forcer, hein, j'aurais pu me dire « ok ». Est-ce que tu mets de côté ces 17 années de BMX, tu as atteint un tu fais tout ça pour rien C'est nul, c'est le nul de, de rien en faire. Mais mon choix était de me dire, j'ai fait ma part du job. Et maintenant, <rire> place à quelque chose d'autre. Le BMX et, Freestyle. Oui, et, et, et, bon. et dans lequel tu as, as parfait. Et justement, pour faire cette transition, alors que tu étais à haut niveau en, en BMX Race, et que tu t'es dit, allez, je vais passer en Freestyle, et que tu avais fait tout ce travail, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, non mais t'es fou, fais pas ça Enfin, réfléchis bien ou... c'était une question de croyance parce que les autres pouvaient croire en moi ils pouvaient me dire ouais, tu pourrais faire telle chose mais est-ce que moi j'ai envie Est-ce que je crois ouais. suffisamment c'est la, la question de vision et de croyance qui est la plus importante parce que je me rendais compte que je ne prenais plus de plaisir je m'entraînais seul j'allais aux compétitions seul euh, je me sentais plus dans, dans cette vibe de tu vois tu vas au charbon t as, t as, t as, t as, t as ces frissons parce que tu sais que tu peux mettre les watts Là, je me sentais vidé de me dire, bon, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose et me sentir impuissant, tu vois, je ne pouvais pas me reprojeter, je ne me sentais plus en face, je me dis j'ai plus de perspective derrière. Euh, non, je prends plus de plaisir. Et, et en fait, je me suis toujours rendu compte que c'est dans, dans le plaisir en fait de pratiquer, de, de revenir aux bases. Pourquoi on pratique Qu'est-ce qu'on vient chercher dans le sport on vient pas chercher des titres, mais on vient chercher à s'accomplir soi-même, à se découvrir, à révéler un potentiel. À... Je ne saurais pas t'expliquer le, le terme exact, mais je le vois et je le vis aujourd'hui quand je fais de la préparation physique. Ça n'est pas du BMX, mais mmh. quand je fais de la préparation physique pour le BMX, je, je, je deviens, mais... Comment dire Bestial. C'est vraiment, tu vas rechercher quelque chose au fond de toi et qui, qui te ronge. Tu vas chercher à, à purger quelque chose. Et c'est ce pourquoi-là, tu vois, c'est là où tu vas avoir un espèce de sentiment de lucidité, de, de, de bien-être, où tu vas dire « Ok, je suis prêt à me dépasser, je suis prêt à charbonner. Et, » et, et quand je pratique le sport, c'est là où j'ai une vision, c'est là où je me sens vivant. Tu vois. Et, et c'est vrai que la réussite sportive par la compétition, par l'accumulation de titres, c'est une chose. Mais faut il faut qu'il y ait un pourquoi derrière, faut il faut qu'il y ait une raison de se battre. Parce que euh, quand tu réussis et que tu as une raison de se battre, tu connais le processus qu'il y a eu derrière. Et, et, et en fait, c'est les raisons pour lesquelles tu veux aller chercher ce titre qui vont te rendre meilleur parce que tu te seras battu pour une cause, tu te seras battu pour une valeur, un message, un pourquoi. Et avoir cette chose-là sans raison, tu te dis, bah, est-ce que c'est mérité? Est-ce que ça te sert à quelque chose? Comment tu vas t'en servir? Il y a, ouais, je sais pas, je, je saurais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, moi, c'est ma vision dans le sport parce que tu peux être champion du monde, mais ne rien en faire. Tu, vois tu peux t'entraîner dur pour le faire, mais est-ce que tu ne peux pas aller encore un stade au-dessus Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu n'as plus cette peur de perdre, parce que peu importe le résultat, tu deviens toujours meilleur, quoi qu'il arrive. Et c'est ce processus-là, du coup, qui va qui va accumuler un petit peu ta croyance et ta vision et il va te faire vraiment prendre plus de recul par rapport à tout ça. Je vois pas les prénoms du coup. Si tu peux mettre ton prénom, je vois tellement vrai. Pierre Colsonnel a raison derrière. Je vais voir si je peux m'en connaître. Cécile. C'est Cécile. Tu vois tous les prénoms Cécile, ouais, ouais, je suis sur Facebook. C'est Cécile Pomorski. Ok. Et du coup, Pierre, toi, quelle est la question Tu vois, tu as employé le terme réussite plusieurs fois. Quelle est ta définition de salut Cécile quelle est ta définition, toi, de la réussite C'est quoi la réussite pour toi Vous avez trois heures. <rire> Alors, pour moi, vraiment, c'est euh, pas devenir incontournable, mais c'est s'accomplir. Déjà, se sentir complet, parce que je me dis dans mon parcours de race, bah, j'ai atteint mon objectif, hop, je suis passé à autre chose. C'est voir dire stop au bon moment. Okay. Et, euh, et se sentir évoluer et devenir meilleur. Le en fait, tout s'inscrit dans le processus, tu vois parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à développer des compétences qui sont transversales dans le milieu professionnel, dans ma vie privée, dans le milieu sportif. Je suis passé d'une discipline à l'autre sans problème. Je ne suis pas reparti à zéro. Je ne me suis pas dit « j'arrête la race pour passer au freestyle » et « oh putain, il faut tout recommencer ». Non, tu as un capital. Tu gardes ce capital et tu le fais évoluer, tu le fais grossir. Et, et en fait, quand tu prends en compte, du coup, toi, qui tu es, qui tu deviens et qu'est-ce que tu as eu comme expérience, qu'est-ce que tu as eu comme problème euh, comme réussite. Enfin, voilà. Comment tu t'en es sorti de tout ça quand tu fais un pas un flashback, mais quand tu prends ta vie, qui tu es maintenant et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu cette personne-là Tu te sens complet, tu te sens accompli et ça, c'est puissant. Parce que tu ne te dis pas, je suis là, je nais, je mange, je dors, je crève. C'est, je veux rester intemporel parce que même si tu es mort aujourd'hui, tu as laissé quelque chose. Tu as laissé quelque chose de fort, tu as laissé un message un message et des valeurs, ça restera intemporel. Que tu sois là ou pas, tu es juste un messager. Et à partir du moment où tu te donnes pour mission d'être un messager, et que tu accomplis cette mission, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que vraiment pour moi, ça va au-delà. Le sport, c'est une école de vie, euh, mm. ça t'apprend la discipline, le respect, ça t'apprend énormément de choses à, à, à, à te focaliser sur euh, toi. Mm. Et, et je ne pratique plus le sport pour me focaliser sur ce que les autres vont penser de moi. Parce que je me cachais souvent dans le sport pour ça. Je me dis, ah, ça fait bien, tu vois, c'est un sport extrême. Je voulais me sentir différent. Et, et, et en fait, c'était surtout pour euh, un facteur extérieur que je pratiquais ça. C'était parce que j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin de me sentir différent. Enfin, c'était pour des besoins très profonds. Et aujourd'hui, encore une fois, euh, c'est quelque chose qui est ancré, mais j'ai réussi à, à changer la donne, à inverser la tendance de me dire, plus ça pour les autres. Je fais ça pour moi. Et c'est ce que j'ai réussi à accomplir et construire en hein, moi. savoir avoir un impact positif sur les autres. Mmh. Enfin, okay. J'ai réussi à inverser cette tendance et, et à faire de... Pas cette faiblesse, mais... Je ne sais pas comment t'expliquer le terme. Mais quand on arrive à comprendre que euh, c'est quelque chose qu'on doit faire rayonner en nous pour faire rayonner les autres. Et c'est pas... Ce que les autres vont penser, c'est pas tous les facteurs extérieurs qui vont nous faire rayonner. Parce que si on fait ça, on dépend d'un facteur extérieur. Et tout ce qui est extérieur à nous, on ne peut pas avoir la main dessus. On peut pas le maîtriser. Donc s'il se passe une couille, n'importe quoi, on se dira, merde, putain, il me faut ça pour réussir, il me faut ça pour réussir, il me faut telle personne, il me faut tel réseau, etc. Et j'ai réussi à déconstruire ça totalement pour me dire, ok, qu'est-ce que je suis capable de faire Où est-ce que je veux aller Et... Et merde de toi. Des de toi, parce que tu vas te créer des opportunités, et c'est dans ce sens-là, je me dis, ok, j'ai tenté telle chose, cherché tel millimètre, etc., peut-être que ça m'ouvrir des portes. Et aujourd'hui, rien que par mes idées, j'ai réussi à m'ouvrir des opportunités, alors qu'il y a des choses qui ne sont même pas réalisées. Et la réussite, c'est ça, enfin, la réussite, c'est très subjectif. C'est très, très subjectif, la réussite, parce que chacun se la construit à sa manière. Les critères correspondent à, au goût, aux couleurs, ça, ça, ça varie, en fait. Et ce n'est que, pas quelque chose d'universel. Ce que j'entends, en tout cas, c'est que la réussite, elle ne s'arrête pas à l'atteinte d'un objectif qui, lui, euh, ou cette atteinte est temporelle, mais à, à la mission et pour toi, au message que tu transmets, qui lui est intemporel. C'est ça. Je, je me compare souvent au fonctionnement d'une entreprise. Euh, moi qui ai fait un, un dust, animation et commercialisation des services sportifs, on m'a beaucoup appris un petit peu euh, toutes les notions de marketing, de création d'entreprise. Et au final, le produit, c'est toi. Le okay. produit, c'est toi. Tu es un produit qui est capable de performer, qui est capable de réfléchir, de s'organiser, de... tout ça. Et en fait, tu vas chercher à... à... Comme dans toute entreprise, tu as une mission. Si tu n'as hmm. pas de mission et que tu n'as pas de vision, tu vas nulle part, tu ne feras pas de chiffre d'affaires. Je compare souvent à... Pas Apple, mais je... je suis beaucoup Simon Sinek qui, justement, ouais. expliquait le concept ouais. du pourquoi, comment, quoi. Ouais. C'est Ce comme le être, faire, avoir. Et en fait... C'est cette vision globale que tu dois constamment garder pour garder le cap, peu importe la situation, peu importe les facteurs qu'il y a, tu gardes ton cap. Ouais. Voilà, parce ouais. que tu te projettes. Des challenges, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure en off, des challenges, on en aura tout le temps. Et des merdes, il y en aura tout euh, le non. temps. Et Ça, on va pouvoir les gérer. Et toi, justement, comment aujourd'hui, bah, par rapport à avant, tu arrives à, et les conseils que tu peux être donner sur les, les merdes qui arrivent au quotidien, les challenges qui arrivent au quotidien, comment est-ce que tu les traverses aujourd'hui Alors, euh, bah, je vais parler de la période la plus euh, folle à laquelle je ne m'attendais pas. Je me disais, il y a pas de, euh, de compétition, etc. Et là, j'arrive à un moment de ma vie où je me dis, ok, je fais le choix de dire, faut que j'arrête mon travail. J'étais euh, responsable de club sportif. Donc Pendant trois ans, j'étais là j'ai géré trois clubs, BMX, skate, hip-hop. Euh, en parallèle, je me suis développé du coup les fameuses compétences transversales audiovisuelles, en photo, vidéo, etc. Je me suis rendu compte que j'avais un, un contenu, une patte qui était de plus en plus professionnel. Quoi. Et je ne pouvais pas le nier parce que euh, bah, mes compétences étaient demandées et n'étaient pas forcément plus valorisées que ça. Et c'est là où je me suis dit, bah merde, toi tu sais ce que vaut ton travail, pourquoi tu ne vas pas chercher à le vendre ou à le proposer, à le montrer et c'est là où il y a eu des petites tensions euh, bon, avec l'employeur, euh, mmh. parce que, bah, voilà, moi, je cherchais à, à développer quelque chose, à l'apporter, à créer de la valeur. Mmh. Je cherche mmh. constamment à créer de la valeur, mmh. et, bon, bah, à un moment donné, ce que je fais n'est pas forcément un dû, euh, même un merci, tu vois, ça m'aurait suffi, mais j'ai d'autres raisons, enfin, bref, je prends ma décision, du coup, de, de, de m'ouvrir de nouvelles portes, de tenter l'expérience, parce que j'étais dans une phase où je me dis, ok, est-ce que tu vas signer un CDI est-ce que tu vas continuer ton emploi actuel dans des conditions qui, toi, ne te conviennent pas, qui ne te permettent pas de t'épanouir dans ton sport et dans la photo, parce que tu auras, plus... enfin, auras besoin de plus de temps pour consacrer à ça Et c'est vrai que c'était un poste à responsabilité, donc ça demandait vraiment euh, voilà, d'être euh, bien dans sa tête, et euh, le problème c'est que moi, si je ne développe pas mes projets et que je pas, à travers ça, euh, j'aurais du mal à m'épanouir dans mon travail. Je me dis, ok, j'ai cherché à rentrer dans une case, ça n'a ça m'a construit, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, un hein, petit capital financier pour développer mes projets, acheter du matos, etc. Et j'ai vu ça comme un outil, une expérience. J'ai pas passé trois années pour rien. Ouais. J'ai peut-être mis mon, mon sport un peu de côté, c'était un peu compliqué parce que qu'il bah, fallait fluctuer entre euh, le projet euh, perso, le projet pro, le projet sportif. Bon, ça allait un peu dans tous les sens. Et là, je me suis dit, je peux plus mener les trois de front parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, voilà, je décide en octobre de dire, OK, faut que je m'arrête là. Euh, je sais pas où je vais, mais j'ai suffisamment confiance en moi, en mes projets, en mes capacités après ces trois années. Tu voilà, t'as pas que plus de… Euh, tu es sportif de haut niveau. Euh, tu as développé des compétences en création de contenu. Euh, tu connais euh, la communication digitale, le marketing. Voilà, tu as plein. C'est une boîte à outils. Tu peux en faire presque ce que tu veux. Euh, J'aurais certainement deux années devant moi euh, pour développer ces projets-là. Voilà, Je me dis, euh, est-ce que c'est un coup de poker ou pas J'ai, voilà, L'idée, elle est mûrie en moi pendant trois quatre mois même plus hein. j'ai réfléchi je me dis est-ce que je me lance est-ce que je me lance pas je crée mon entreprise j'arrête le projet voilà c'est les aléas de la vie et c'était pareil dans le vélo tu vois je me suis rendu compte ben voilà est-ce que l'équipe de France est-ce que les compètes voilà j'ai remis en question énormément de choses à partir du moment où j'ai pris ma décision les choses se sont enclenchées parce que j'ai cru en moi tout comme quand au début quand j'avais mon père ma mère que on leur demande voilà tu en penses quoi de ça ben, ils vont avoir leur avis mais euh, en fait, qu'est-ce que tu ressens C'est ça le plus important, c'est ce que tu ressens. Est-ce que tu sens que c'est une bonne chose Est-ce que est, tu sens que c'est une mauvaise chose Je me suis laissé porter par ça. Plus que ce qu'on peut me dire, parce que les autres vont vivre des choses qui sont différentes, ils vont faire des parallèles avec des choses qu'ils ont vécues, mais que toi, tu n'as pas vécu. Forcément, leur avis sera en fonction de euh, leur expérience. Mais toi, quelle est l'expérience que tu as eue derrière Et qu'est-ce qui te permet d'affirmer ce choix-là Pourquoi tu vas aller vers là ben, je me suis dit, voilà, bah, parce que j'ai 23 ans, que j'ai encore toute ma vie devant moi, et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Et c'est pour ça que j'ai dit, ok, peu importe ce que tu feras, tu trouveras toujours une solution. Tu as euh, des outils en main, tu as une capacité d'analyse, tu as une capacité de communication. Je peux faire tout ce que je veux presque. Et il faut juste que je me mette au travail. Donc j'ai dit, ok, en fin d'octobre, j'arrête. Et euh, bah, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer, bah, euh, ben, peaufiner mon site, euh, euh, tout, tout ce qui va être la partie euh, communication, etc. Enfin bref, développer mon projet en fond. Hmm. Et en novembre, fin novembre, euh, un mois du coup avant la fin de mon contrat, euh, je rentre de l'entraînement et là je vois quoi Mon appart en Z. Oui, je, là, vois, je, me le... dis, je me dis putain, ouais. putain c'est pas possible. Pourquoi ouais. à ce moment-là Parce que, attends, parce que un mois avant, moi bon, il y avait ma copine du coup qui a eu le Covid et là pareil, c'était. Euh... Sans dessus dessous, quoi. Sans dessus dessous, parce que j'étais au travail et que bah, je me dis merde, putain, euh, ça ne va pas, etc. Et euh, bah, pareil, émotionnellement, euh, c'était puissant parce que j'ai vraiment cru à un moment donné que, voilà, que j'allais la perdre, concrètement. Et là, pareil, ça m'a remis les idées en place. Je me dis merde. Tout peut arriver. Tout mmh. peut arriver du jour au lendemain. Mmh. Si demain tu meurs, si demain tu meurs, tu laisses quoi derrière toi Est-ce que tu veux continuer à être salarié et pas poursuivre tes rêves, même pas essayer, tu peux pas dire que t'as pas réussi tant que t'as pas essayé. Donc je me dis, est-ce que je me laisse la chance d'essayer ça, ou pas Et là, le choix il était fondamental, je me dis, il faut que je fonce. Et quand bien même, ça foire, je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Et ça m'apportera forcément d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit, bon allez, vas-y, j'arrête. Donc ma copine a eu le Covid, c'était compliqué avec sa santé, etc. C'était pareil, le yo-yo, à la fois émotionnel et au niveau de la santé, tu vois, c'est lourd, donc en plus de ça, arrives, tu te dis, ok, euh, tu quittes ton emploi dans un mois, tu vas te retrouver dans bah, une situation où il bah, va falloir euh, <rire> se renouveler, donc euh, pareil, il faut, faut repartir, repartir, relancer la machine, et là, bam, allez, cambriolage. On me vole le MTB, donc ma carrière sportive dans le, le VTT, pareil, que j'étais en train de me reconstruire, etc., j'avais à peine le vélo depuis quatre mois, je me l'étais monté, et, et hop, ça dégage, tout le matos audiovisuel, il y en a pour 15 000 euros de matériel c'est-à-dire mes trois années de travail. J'ai consacré mes trois années de travail à l'association pour me constituer un capital photographique, pour avoir du matériel, pour proposer des, des prestations euh, professionnelles, enfin voilà, Et 15 000 euros de matos. Et du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. Qu'est-ce que tu fais Tu dis, putain, j'arrête là, je dire que j'ai plus rien, j'ai plus de quoi réinvestir, les assurances, je ne sais pas comment ça se passe, c'est le blackout total, c'est pas bien, et là, et là, et là, tu te reposes la question, pourquoi Pourquoi tu as voulu te lancer dans ce projet Pourquoi tu as pris la décision de t'arrêter Et je me suis dit, bah écoute, on m'a volé 15 000 euros de matériel, ça veut dire quoi J'investis en moi plus de 15 000 euros de matériel, plus de 15 000 euros d'expérience. Je vaux plus que ce qui m'a été volé. C'est là où tu prends conscience de toi, qu'est-ce que tu as capitalisé en expérience, en vécu, en relationnel, en expérience. Tu vaux plus que ça, c'est-à-dire que tu es capable de créer de la valeur. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu te dis, merde, c'est juste matériel, ça fait chier, ça me retardera. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas racheté mon matériel. Hein. Ouais. Mais j'ai permis à, euh, à ma tête vraiment de développer un mindset encore plus puissant, passer un cap encore. Tu vois, Je me suis dit, il me restait trois jours. Trois jours avant que je sois en congé et que je me dise, ok, ça y est, je vais enfin pouvoir chill. J'ai bossé trois années comme un chacal et là, je vais enfin pouvoir me reposer. Eh ben non, fuck, cambriolage, j'ai passé mes dix vitesses, dix vitesses dans ma vie, où mes projets s'en sont accélérés, où j'ai réussi à réenclencher les choses parce que je voulais pas me sentir, je ne voulais pas subir la situation, parce que ce que j'ai eu, je ne l'ai pas choisi. Je, je n'en suis pas responsable, donc je ne peux pas rester là sans rien faire. Tant que j'ai la capacité de faire des choses, je le fais. Donc j'ai repris une semaine, deux semaines, trois semaines, et encore aujourd'hui, hein, ça... C'est lourd à, à, à peser, mais je me suis reproché du coup dans l'après. Voilà, bah, c'est fait, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux chialer sur ton sort Tu veux dire, ok, c'est euh, lui qui m'a volé, c'est si, c'est ça Il y a la partie administrative qui était relou, je suis encore aujourd'hui avec l'assurance, euh, Bon bref, ouais. il y a plein de facteurs connexes euh, qui qui, bah, qui me prennent du temps et de l'énergie, mais euh, je me concentre pas sur ce qui est factuel. Aujourd'hui, c'est fait, c'est fait. Comment tu t'en sers de ça bah, Je peux dire que je puise. Dans cette frustration, je me dis, putain, le meilleur moyen pour moi de m'en sortir, c'est de montrer que je peux même réussir sans matériel. Parce que si c'est quelqu'un qui a voulu me saboter en me disant, voilà, bah maintenant tu veux barrer ton travail, tu fais quoi Ah, tu plus ton matériel, tu te retrouves con. Ben hein. bah, bah, non, parce que je suis encore entier, j'ai encore mes valeurs, j'ai encore mon expérience. Je suis quelqu'un que je me suis construit en trois ans, qui a passé un cap encore. Et là, ça, cette épreuve va me permettre de passer encore dix caps supérieurs. Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Ouais. La revanche. La revanche, c'est la réussite. Et la réussite, c'est pas baisser les bras. C'est pas abandonner. Et que ce soit dans le sport ou dans le reste. C'est savoir creuser sa case. Parce que, encore une fois, ce cambriolage m'a permis de comprendre que je rentrais dans aucune case et qu'il fallait que je me la construise. Tu vois? Et, et, et ça, encore une fois, ce cambriolage, c'est ce qui m'a permis de renforcer une nouvelle fois mes convictions, de dire, OK, ce que j'ai traversé, c'est pas insurmontable. Pourquoi? Parce que je me reprojette derrière. Parce que ça renforce encore plus mes convictions de me dire Bah ouais, je ne m'arrête pas là. Tu vois, c'est un combat perpétuel. Et ça, tu le transmets aux gens. Et ça, c'est important. Ouais, et là, alors, je vois le, le bravo pour cette réaction forte et, et merci pour ce récit inspirant. Et euh, je pense que ça aurait mérité deux lives différents. Là, on est déjà à 30 minutes, <rire> je dis 30. Mais en tout cas, merci. en tout cas, ce que tu démontres, tu vois, et nous, c'est ce qu'on voit avec euh, le phénomène de polarisation de dépolarisation, c'est que finalement, il y a du soutien d'un côté. Et parfois, pour nous mettre un coup de boost, bah, on sait pas ce qu'on sait pas, mais il y a le challenge qui est là, qui a priori, on peut voir chaotique et comme catastrophique, mais finalement, sur le long terme, grâce à ça, bah, derrière chaque challenge, on devient quoi On devient beaucoup plus fort quand on accepte de le traverser. Soit on abandonne parce que c'est pas dans notre système de valeur, soit on le transcende et euh, bah, on devient beaucoup plus fort. Et, et là, ce que tu démontres, c'est que, ok, les mecs, euh, tu vois, ce qu'on a, comme je dis souvent, ce qu'on a et ce qu'on fait, on peut nous l'enlever. Par contre, qui on est, personne peut nous l'enlever. Et toi, tu décides à travers ça de... Voilà, bah, attendez les gars, vous voulez me ralentir Je vous exploser. » Du coup, tu te un le mais... de leader. Exactement. Mais tu as dit un terme et qui est vraiment, je pense, essentiel, c'est euh, l'acceptation. Hmm. Parce que je pense, ce qui freine les gens, c'est de ne pas que c'était une situation qu'ils n'ont pas ah, choisie. Qui ne peut tu ne peux pas, pas vas rester sur quelque chose que tu ne peux pas changer. Et, te, et tu dis, c'est pas juste. C'est bah. pas juste. Je bosse comme un chien. Je, je, je travaille dur je m'entraîne dur, je n'ai pas encore ce que je mérite. Et depuis un an et demi, je n'ai toujours pas ce que je mérite. Tout ce que je t'ai dit, hein, tu me dis pourquoi je ne suis pas là, pourquoi je suis pas là, pourquoi je suis pas là, pourquoi j'ai n'ai pas ça. Et là, tu renforces encore une fois tes convictions parce que tu, tu, tu, comment dire, pas tu dépolarises, tu, tu déconstruis, Enfin oui c'est presque la même chose, mais tu, tu remets les choses à leur place et tu dis ok, tu fais un point. Tu fais un point parce que tu as besoin de faire un point et remettre les choses à leur place. Et, et, et, et l'acceptation de la situation, c'est ce qui va te propulser parce que tu dis une fois que c'est accepté, tu peux aller que de l'avant. Mais tu peux pas, tu peux pas rester dans le passé. Tu peux pas revenir en arrière. Ah, si j'avais fermé ma porte, de enfin, toute façon ma porte était fermée. Mais euh, si j'étais pas en, télétrava si en télétravail, si j'étais en télétravail, si j'avais eu ci, si j'ai eu ça, c'est bien. On peut refaire le monde, mais les choses sont faites. Et dès, allez, les 30 minutes. 30 minutes. Hein, j'ai regardé mon appart, tu es venu, j'étais dégoûté. J'en ai pleuré, évidemment. J'étais déjà dans l'après. J'avais déjà accepté la situation. Et ça, ce travail-là, si je t'avais pas rencontré, peut-être que ça m'aurait pris encore allez six mois. On m'a prescrit des antidépresseurs. Je les ai pas pris. Je les ai pas pris parce que je peux pas le nier. on est humain. On est humain. On peut pas être insensible à ça. Parce que c'est trois ans de travail, trois ans où tu as bossé dur, dur, dur, et d'un coup, hop, on t'enlève tout ça. Ça fout un coup. Hein. Ça fout un coup de, de, de, de, de, de se faire prendre tout ce que tu as réussi à construire. Mais justement, tu as, as construit les choses matériellement, mais aussi immatériellement. Et ces choses-là, elles sont là. Ouais. Et ça, on ne peut pas te les voler. Et à une base, tu ne repars pas de zéro. On pourrait penser que je devrais repartir à zéro. Mais au final, ce qui est dans la tête, on me redonne un appareil photo, du matos, etc. Je suis capable de le refaire. Un coût financier, c'est sûr. Mais se reconstruire, déconstruire pour reconstruire. C'est important. C'est ouais. comme un disque dur, tu vois, tu as besoin de le défragmenter pour qu'il fonctionne mieux. Et là, bah, c'est un peu comme une piqûre de rappel. Euh, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, parce que pendant, encore une fois, à ce temps-là, je hein, n'ai toujours pas mon appareil photo, j'ai rien. Mais j'ai avancé sur mon site, j'ai fait des, des, des rencontres, euh, je suis retourné euh, bah, du coup, euh, prendre des contacts à la fac pour, euh, bah, euh, pour voir aussi bah, comment je peux faire marcher mon réseau, ou comment comment je peux trouver des situations, enfin pas des situations, mais des, des, des solutions parallèles. Pour renforcer mon écosystème parce que je me serais peut-être concentré sur uniquement la photographie ok bah, je fais des photos etc mais ça m'aurait pas permis d'acheter des livres pour savoir comment vendre mon travail comment me vendre comment euh, aller chercher d'autres partenaires comment enfin je serais dans la partie technique mais euh, si tu fais des belles photos mais que tu sais pas vendre tes photos si tu connais pas ton positionnement vers où tu veux aller comment tu veux te spécialiser Voilà, tout toute la trame, tout le travail de fond, au final, que je n'aurais pas forcément pris le temps de faire, parce que je me serais concentré sur euh, faire des photos, parce que bah, toute cette partie-là, on se dit, bon, euh, pff, allez, il faut y aller maintenant. Là, je n'ai pas le choix. Et j'anticipe ma reprise. Et c'est comme le sport. Une blessure dans le sport, eh, bah, t'anticipe. Tu fais de la prépa mentale, prépa physique, tu travailles les groupes musculaires que tu peux encore travailler. Tu ne vas pas rester là trois mois sans rien faire. Tu vas renforcer des faiblesses. Tu vas renforcer ta conviction, renforcer tes valeurs, renforcer ta mission. Tu vas repenser tout ton schéma, toute ta stratégie. Et bam Et dès que tu reprends, ça explose. Et tu te reprendras un mur dans trois mois. Mais ce mur-là, tu sauras comment le prendre. Parce que tu dis, ok, la tempête, elle est temporaire. Mais le triomphe, il est éternel. Et le triomphe, c'est toi qui vas te le créer. Tout ne vient que de toi. Et il peut y avoir des facteurs extérieurs. Tu fais virer de ton boulot, tu tu ça. Et je me dis, rien n'arrive par hasard. Si les choses arrivent, c'est comme ça. Il faut l'accepter il y a un challenge derrière. Et ouais. la capacité que tu as à décortiquer le challenge, c'est ouais. euh, comme résoudre un problème de maths. C'est une équation. Il y a une équation. Et une fois que tu as compris un petit peu les filons, le fonctionnement, le mécanisme, la vie n'a plus de secret pour toi parce que tu sais à quoi t'attendre, peu importe la difficulté. Ça sera peut-être douloureux, sera... je n'ai pas dit que ça serait facile. Hein. Ouais, Mais euh, mmh. euh, tu seras moins impacté dans euh, ce que tu vis sur le moment parce que... Tu l'inscriras sur le long terme. Ce que tu vis actuellement, c'est pas cool. Hein mais une semaine après, ah, ça va un peu mieux. Une semaine après, ah, ça va encore un peu mieux. Tu repenses à ça, ah, putain, fait chier, etc. Et tu dis, bah merde, il y a déjà trois mois qui sont écoulés, mais pourquoi ça va mieux? Parce que tu te reprojettes. Tu te reprojettes plus loin. Moi, euh, quand, quand, quand je te parle, tu vois, quand, quand je te disais, euh, je, dans, dans trois ans, dans cinq ans, comment je me vois, c'est comme construire un business plan constamment sur sa vie. Et c'est pour ça que je prends le, le, le, le mode de penser un petit peu comme une entreprise. Je me vois comme une entreprise, comme un produit où je vais améliorer ma communication, ma stratégie, mes relations, euh, mes compétences, mes valeurs. Enfin, vision, mission, valeur. Voilà. C'est ça qu'il faut penser, c'est ton identité. Ton identité, c'est vision, mission, valeur. Et c'est ça. Et quand tu commences à penser ça, tu te dis bon bah je peux m'inscrire dans le temps. C'est, Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ouais, bon, en tout cas, Pierre, euh, merci pour, ce, pour ces 50 minutes. On a explosé le record de, de deux minutes. Mais, euh, <rire> et, et du coup, il voilà, y en a qui verront ça en retard. Il y en a qui se connecteront à 20 h pour voir le live mm -hmm. qu'on a fait à 18 h Je me suis planté dans l'heure. je serai vigilant la prochaine fois. Euh, si vous avez des questions, même après, pensez à les poser. En tout cas, Pierre, bah, merci pour ce partage. Parce que moi, ça a vraiment résonné, ça a vibré. Et euh, bah, c'est cool en fait. Quand je vois ça, euh, là, il y a deux ans, on, on bossait ensemble, et là aujourd'hui, c'est moi qui prends euh, un peu des notes en me disant ah tiens ouais, ça c'est top, c'est top, c'est top. Et, et du coup, c'est cool. Mais moi, ça me met une piqûre de, de rappel. Donc euh, donc euh, c'est vraiment top. Euh, merci pour ce partage, Pierre. Euh, les gens peuvent te retrouver où donc Pierre Colsonnet, sur tu... euh, LinkedIn, Facebook, Instagram... Euh... LinkedIn, es des... je trouve que tu communiques vraiment bien sur LinkedIn. Je pense, mais ça, je pourrais en parler des heures aussi, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a permis aussi de te rencontrer. Euh... Mmh. Et je me souviens, c'était par Aliteams, tu vois. Ouais. Euh, voilà, bah, c'est ça. Du coup, euh, bah, c'était à la période où je cherche un préparateur mental. Mmh. Du coup, bah, je me suis LinkedIn, je vais regarder un petit peu, et je me souviens Aliteams, ah, c'est un réseau pro, etc. Et, et c'est là où du coup bah, j'ai dû choisir entre euh, prépa mental au Krebs ou à Et je me dis bon, vas-y, euh, son discours il m'intéresse Pierre-David, j'ai envie de savoir un peu plus. Et c'est comme ça que c'est venu. Et LinkedIn franchement c'est vraiment un super réseau euh, où vous pouvez vraiment partager qui vous êtes. Mmh. Voilà, et ça, il ça, y a des choses que je partage sur LinkedIn que je ne partagerai pas sur Facebook. Parce que les gens ne sont pas assez ouverts pour le comprendre. Okay. Mais ouais, LinkedIn vous pouvez sans problème ouais et, et euh, je pense pour les sportifs c'est important aussi de masteriser euh, LinkedIn euh, ok bah écoute Pierre euh, merci pour euh, s'il y a des commentaires là pour les, pour les trois, euh, je vois qu'il y a trois personnes qui sont encore en live s'il y a des commentaires à, à mettre euh, là dessus bah mettez les et euh, pour ceux qui regarderont plus tard euh, bah, n'hésitez pas aussi à commenter plus tard ah, bon j'arrive je suis en, en plein apprentissage de slow digital stream -Yard. Euh, voilà ok cool bah écoute Pierre je te dis euh, au, au plaisir de, de suivre ton aventure. Si tu veux. C'est vraiment plaisir de, de te voir évoluer. En tout cas, c'est c'est vraiment top. Et de voir que les effets. Quand il y en a qui me disent, mais Pierre, t'as pas assez de recul sur la dépolarisation. Nan, nan, Et là, bah, un an et demi après te, te parler, et voir que c'est euh, que c'est là. Ok. Vision, mission, valeur Faudra développer, s'il vous plaît. Ok. Bah, on pourra revenir dessus. C'est quelque chose qui est une base en entreprise à vision, mission, valeur, Mais on pourra. On pourra développer ça et, et encore une fois, Vision Mission Valeur, qui est valable en entreprise, c'est valable aussi pour le sport et notamment le sport de haut niveau. Bon mmh. écoutez, excellente soirée à tous. Pierre, excellente soirée. à bah, euh, de même, merci beaucoup, hein, Pierre. Bah mais, ouais, moi bah, c'est cool. Ça fait plaisir à voir et puis bah sûrement à un de ces quatre. Ciao. Quand tu veux, allez, ciao, ciao.